La première semaine, ou bien euh, les premiers 10 à 15 jours du mois d'avril seront très difficiles et porteront des énergies lourdes. Le mois commence avec trois conjonctions lourdes, Mars et Saturne dans le verso, Jupiter et Pluton dans le Capricorne, et Mercure... Pardon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 ou à cause d'une maladie, ou même la mort. Et quelqu'un d'autre, soudain, prendra leur place. Pour vous, chers poissons, la conjonction de Mars et Saturne est dans votre douzième maison, dans le verso. Faisons un carré avec Uranus. Dans votre troisième maison. Je vous demande donc, chers poissons, d'être très, très prudent dans vos déplacements, que ce soit à pied ou en voiture. Aussi, je vous demande de porter une attention particulière en utilisant les objets pointus, le feu, l'électricité aussi, parce que Uranus euh, correspond à l'électricité aussi. Cette conjonction aussi pourrait vous cacher des surprises au niveau de vos communications. Je parle de euh, la conjonction de Mars et Saturne. Donc, elle pourrait vous cacher des surprises au niveau de vos communications et vous pourriez avoir des communications avec des vieilles relations qui referont surface. Et si jamais y avait un conflit ou une affaire suspendue avec ces personnes, il serait le temps de les régler une fois pour tout. Vénus dans votre quatrième maison, dans les Gémeaux, tout le mois d'avril, va apporter beaucoup d'harmonie à votre foyer, mais aussi, elle pourrait vous apporter des surprises au niveau de vos finances, surtout avec la pleine lune qui aura lieu dans la balance. La balance étant gouvernée par Vénus. Donc vous pourriez recevoir des surprises au niveau de vos finances. Le 11 avril, Mercure entrera dans le bélier et va faire des aspects avec Pluton et Jupiter dans votre onzième maison. Mercure, avec ses aspects avec Pluton et Jupiter, pourrait vous imposer des changements qui impliqueraient des dépenses. Mais aussi, vous pourriez recevoir du soutien financier, soit de vos amis, ou des membres de votre famille. La nouvelle lune dans votre troisième maison, qui va avoir lieu le 22 avril, dans le taureau, et cette nouvelle lune sera conjointe à Uranus en plus, elle va vous préparer pour quelque chose de nouvel, Soit acheter une nouvelle voiture ou vous inscrire dans des nouvelles études, surtout avec Mercure qui va entrer dans cette même maison pour joindre aussi Uranus, qui est la planète des imprévus et des surprises. L'entrée de Mercure dans le taureau va avoir lieu le 27 avril. Et je suis désolée pour cette petite erreur ici. c'est pas Bélier, c'est le taureau. Ça entre dans le taureau. Donc, euh, c'est tout ce que j'ai pour vous. En général, je vous donne euh, rendez-vous dans les prévisions hebdomadaires. Mais aussi, je vous rappelle que Mars et Saturne sont conjoints dans votre douzième maison. Alors, je vous prie de porter une attention particulière avec l'utilisation des objets pointus le feu, en conduisant vos voitures et aussi en euh, opérant des machines lourdes. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, je vous prie de prendre soin de vous, euh, de vos bien aimer ou bien -aimés aussi, euh, euh, suivez les consignes euh, proposées par les médecins, surtout au niveau de, du virus qui est répandue présentement. Et euh, je vous embrasse tous. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.